à toutes et à tous et bienvenue dans le monde merveilleux d'Elysée Boutique. C'est avec une joie, une immense fierté que je suis aujourd'hui devant vous afin de vous donner l'opportunité de toucher du bout du doigt l'élégance à la française au travers d'une multitude de produits d'exception. Liberté, égalité, fraternité, quelle belle devise pour un beau pays. Plus encore peut-être pour la liberté, celle que l'on chérit, celle qui n'a pas de prix. Pour seulement 250 euros, offrez-vous la liberté à la française au poignet avec ce sublime bracelet Goldfield, 14 carats par l'atelier Paulin pour l'Elysée. Alors attention, j'entends déjà siffler les mauvaises langues ici et là, mais nous avons pensé à toutes les bourses. Si vous n'êtes rien, si, si vous n'avez rien, si... si vous êtes dans une situation financière momentanément inconfortable, réjouissez-vous. Une version lockhouse, remplaçant l'or par un chic cordon de soie, est disponible à tout petit prix. 115 euros Oh, une broutille Il n'y a plus aucune raison de ne pas céder à la tentation. Restons dans les petits plaisirs malins à petit prix. Vous avez toujours rêvé de devenir président première dame Pas besoin de faire campagne, avec ce t-shirt brodé à 55 euros seulement, vous porterez sur vos épaules non pas le poids lourd de la fonction présidentielle, mais la fierté d'être français. Tout, tout, tout. Plutôt thé ou café L'hiver arrive et il est grand temps de s'équiper pour rester bien au chaud au coin de la cheminée crépitante du petit salon de votre maison de vacances en bord de mer. Pour cela, nous vous proposons un incontournable des savoir-faire français, la porcelaine française. Mug en véritable porcelaine française, avec le portrait officiel de l'homme le plus vaillant et apprécié du pays, le président Emmanuel Macron. Le prix 24,90€. De vous à moi, j'ignorais qu'une quelconque chose pouvait s'acquérir à un tarif aussi spectaculairement bas. La boutique de l'Elysée regorge d'articles d'une noblesse exceptionnelle. Il me serait alors impossible de tous vous les vanter sans risquer de bâcler leur présentation. Mais avant de vous laisser vagabonder à votre séance de shopping en ligne, j'ai l'immense honneur de vous faire profiter d'une promotion exclusive. Une vilaine tâche vient défigurer votre nappe champêtre préférée ne vous en faites plus Grâce à l'élixir J'assume, mis au point par le président Emmanuel Macron en personne, en un clin d'œil sous cette mousse délicate, tout disparaît et vous retrouvez l'esprit tranquille. D'une efficacité redoutable maintes fois démontrée pour un résultat révolutionnaire. À retrouver dès maintenant en promotion sur elizabethoutique.fr. Le peuple français fainéant n'est bon qu'à boire un café médiocre en capsule hors de prix dans une vulgaire tasse à l'effigie de leur roi ressuscité. Regarde la suite de la vidéo en cliquant ici.